ג'וד morning אליי דנ, ניסח usra, אומדנו אברהם מדרהי בן יצחק ברפנין, דוד בן פורטו דמצאל פרדניא, את זה גם ב-ההמשך של איסוף ה-דמויות, אשמח להתקשר. ל-סאכום דת אדוני, נוצרנו מסרה של שורות. בירח כתב לא נדב ומשווה איני על הירח, אינו יאכל אשבייה. אבל משבייה את יורשיה, ותבאים ביום יהודה. נדב ומשווה איני על הירח, להשביע לאוי ולא יושע ולא את המבים ברשותה אבל יושב משבין אותה ואת יושע ואת הבאים ברשותה נדרו שבועם אין לי ולא יושעי ולא לבאים ברשותי על איך ועל יושעיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביע לאו ולא יושע ולא לבאים יושעדו לא אותה ולא יושע ולא לבאים ברשותה משתה תرجü סמת de, dans les, les Michelinotes actuelles, aux différentes occasions qu'un mari a le droit de faire jurer sa femme. On a évoqué dans, le, dans la méchère précédente que, par exemple, si j'emploie je, ma femme pour, pour gérer des, des, une certaine affaire, par exemple, moi je ne suis pas présent, je suis à l'étranger, mais je demande de gérer mes Quand je reviens, je suis en droit de le faire jurer. Il y a encore d'autres situations qu'on verra plus dans les Michelinotes plus loin, qu'une une session très fréquente, même. Lorsque la femme vient réclamer sa ktouba, du mari ou de, des héritiers. Alors, euh, on a la possibilité de la faire jurer qu'on qu ne lui a pas qu'on pas déjà donné un bien en gage. Soit, c'était fréquent à l'époque. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus euh, inscrit dans des, dans, des, dans des registres et tout ça, donc tout est beaucoup plus facile. Mais à l'époque, il y avait moins de gestion sur le plan national, des biens et tout ça. Concrètement, je me suis engagé à donner à ma femme, en cas de divorce ou pire, de lui donner 200 000, chez elle. Maintenant, il y a certaines situations où la femme, elle peut avoir peur. Elle va dire, ouais, mais comment je vais faire, je vais me retrouver tout seul. C'était fréquent, apparemment, qu'on pouvait être matpiste des trorotes. Soit, en deux mots, je vais prendre des biens mobiliers et je vais lui dire, écoute, ne sois pas angoissé, tu vois, ma grosse Rolex... Garde-la chez toi. Je pars moi à l'étranger, tu gardes la Rolex, s'il y a le moins de problèmes, t'as l'argent déjà content. 80 000, elle coûte déjà. Donc tu prends, tu vas la revendre, t'auras déjà une, une belle somme devant toi. C'était fréquent de laisser de... D'accord de... Un mari... Imaginez un mari qui avait plusieurs enfants, avec plusieurs femmes. Euh, C'était à coup sûr, la déchirade ensuite au Beddin pour pouvoir récupérer l'argent, C'était, ça se passait pas facilement, d'accord et donc du coup, j'ai eu des échos de familles où il y a, elle n'a pas de remariage. Et déjà, du vivant du père, il y a déjà des disputes entre les enfants sur ce qui qui va arrêter le père. Vous imaginez là, au recherche, mes parents, ils sont pauvres et ils ne laissent pas d'argent. Il faut faire attention, on essaie toujours à bien écrire clairement, qu'est-ce qu'on laisse à quoi, ou, c'est bon qu'il n'y pas de, malheureusement, plus il y a du partage, plus ça fait des embrouilles. Allez là. En tout cas, je reviens maintenant sur le but de nos chiens. Donc c'était fréquent que, en, pour la C'touva, on lui laissait une possibilité des biens mobiliers. Du coup, une femme, elle vient réclamer la Eh, Hé, hey, moi, regardez, moi, euh, votre père, là, enfin, son ex-mari, le pauvre, l'Ahmou, il est parti, il s'est engagé à me laisser 200 000, je veux réclamer les 200 000. »« Mais ils sont en train de dire, attends, on va te les payer. » Mais d'abord, jure-nous qu'il ne t'a pas laissé des biens mobiliers en gage quelque part, que qu'on n'est pas au courant. On a le droit de la faire jurer, d'accord on verra encore, l'occasion de voir tout ça, dans la Mishnah déjà, Zahin, on en reparlera beaucoup plus. Là, pour le moment, on va s'intéresser à un mari qui se soucie de décharger sa femme du, de tout serment entre eux. En fait, depuis le moment où il va se marier, il va écrire dans lactu que je m'engage, il peut le dire à l'oral, mais il peut aussi l'écrire dans la que je m'engage, que tu pourras réclamer tes dus, sans que je te fasse jurer. Il se décharge de tout droit de la faire jurer dans toute situation, en fait, en deux mots. Et en fait, la méchale va être séparée en trois situations. D'abord, moi, je décharge ma femme de jurer en toute situation. Moi, je décharge ma femme de jurer. Elle, ni elle, ni tous ceux qui viendront réclamer l'actuba en son nom. Parce que si Shalom, il y a un divorce, qu'elle n'a pas récupéré sa actuba, après, il y a un décès qu'elle n'est plus là pour récupérer. Non, ses héritiers sont en train de venir réclamer. Je peux aussi décharger tous ceux qui viendront de.. de, tous, ceux, de, tous, ceux, de tous ceux qui viendront de, de son pouvoir. Et même mieux que ça, je peux aussi décharger tous ceux qui viendront de son pouvoir pour réclamer de moi ou de tous mes héritiers. D'accord Ça va être les trois cas de la Mishnah. Et qu'on va voir un après l'autre. Et en deux mots, la Mishnah va me dire, tu sais, si tu décharges ta femme de jurer elle et tous ses héritiers, de jurer même face à même tes héritiers aussi à toi, eh bien, dès lors, la femme viendra réclamer Saktouba, et on ne pourra pas lui dire peut-être que le mari t'a laissé une Rolex. D'accord En deux mots, voilà, on a fait toute la Mishnah, on va faire tout ça dans les mots, bien évidemment. Katavla, il a écrit à sa femme, « Nederushvoa, en alayr. je n'aurai envers toi ni vœu ni serment. » Tu n'auras jamais besoin de jurer ou de prononcer des Nadarim, mais c'est ton peuple Nadarim, et c'est tout ça, tu Mais En tout cas, jamais tu pourras ni jurer ni rien envers moi. Jamais tu auras besoin de jurer pour prouver que tu as raison. « Et yachol l'ashbiya » il a renoncé à son droit de la faire jurer, et ça implique que même si elle sera épicière, ou elle gérera ses biens comme dans la mission précédente, il ne pourra plus la faire jurer. C'est trop tard, il a renoncé à son droit. Mais par contre, « Mashbia Ou et Veta abaim Par contre, il pourra faire jurer soit ses héritiers à elle, ou même ceux qui viendront, Birshuta se viendront en son nom, c'est-à-dire si elle n'avait pas d'enfant par un autre mari, peu importe, elle n'a pas d'héritier, mais elle a un frère qui doit lui hériter. Imaginez en fait, une situation comme ça, Yaakov, il est marié à Rachel, et ensuite, donc Yaakov, il a écrit à Rachel que, en cas de divorce, il aura pas elle n'aura pas besoin de jurer. Yaakov divorce de Rachel, trois mois après, Rachel n'a toujours pas récupéré sa ktouba, Rachel décède, Vient Lavanne, le frère de Rachel, c'est lui qui doit hériter sa, de, sa, de, sa de sa soeur. Il vient, il dit, écoute euh, Jacob, il a écrit, que tu me dois 200 000, paye-les-moi. Jacob, il a dit, tu te les payes. Mais jure-moi que Rachel, elle n'avait pas... C'est-à-dire que tu n'es pas au courant que Rachel, elle a déjà reçu l'argent. Peut-être qu'elle t'a raconté qu'elle a reçu l'argent. Peut-être qu'elle t'a trouvé, quand tu es parti fouiner dans ses restes, dans, dans ses papiers, que tu as trouvé un, un reçu comme quoi je lui ai déjà payé va Eh bien, il pourra le faire jurer. Et lui, devra jurer, il devra jurer, Lavan, il devra jurer je jure que je n'ai rien trouvé et que Rachel m'a rien dit, donc je réclame mon, mon Dieu. D'accord Maintenant, nouvelle situation, c'est que le mari, il va non, non seulement se défaire du droit de la faire jurer à elle, mais même aussi ses héritiers. « Neder ou je vois, en y al baim Je n'aurai de néder ou de serment, ni sur toi, al-aïch, ni al yor ou ceux qui t'hériteront, va la baim ou bien tous ceux qui viendront en ton nom. » D'accord et ben dans ce cas-là, « velo velo Il ne pourra faire jurer ni elle, ni ses héritiers, et ni ceux qui viendront en son nom. Par contre, « Aval et et Par contre, les héritiers du mari pourront la faire jurer. C'est-à-dire, Yaakov s'est déchargé de faire jurer Rachel. Il a, il a renoncé à son droit de faire jurer Rachel. Donc Rachel elle viendra avec les doua, elle dit « Tu me dois 200 000 ». Ne commence pas à me dire que peut-être que, que. Ne viens pas à prétendre que je t'ai laissé, que tu m'as laissé une fois une Rolex à 68 et 60 000. D'accord Tu me dois 200 000, c'est écrit 200 000, tu me payes 200 000. Et il n'a pas le droit de faire jurer. Par contre, si, Reu, si Yaakov décède, et maintenant Rachel, elle vient récupérer l'actuva du fils de Yaakov, Reuven, Reuven pour lui dire Bon, moi je veux bien, il a écrit que je te dois, je te dois, mais je veux d'abord que tu jures que papa il ne t'a pas laissé d'argent. Et elle devra jurer, parce qu'il il, il s'est déchargé que lui ne fera pas jurer Rachel ou ceux qui viennent en son nom. Mais pas que ses héritiers n'auront pas le droit de faire jurer. D'accord Par contre, si s'est marié avec Rachel, il lui a écrit « Neder, enli, Je n'aurai ni de vœux, ni de serment, ni, ni pour moi, ni pour mes héritiers, ni pour tout celui qui viendra en mon nom, ou encore Yor et on ne pourra rien prétendre ni contre toi, ni contre tes héritiers, ni contre tous ceux qui viennent dans son nom, et bien dans ce cas il ne pourra l'affaire la faire jurer. Lohu, ni lui, ni ses héritiers, ni ceux qui viennent dans son nom, à lui. Lo velo ni elle-même, ni ses héritiers à elle, et ni tout celui qui viendra en son nom. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne nouvelle.